Corruption, nouveau revirement dans l'affaire de Nourodine Bedoui. En Algérie, le journalisme engagé est devenu synonyme de terrorisme. Corruption, nouveau revirement dans l'affaire de Nourodine Bedoui. L'ancien Premier ministre sous l'ère de Bouteflika, Nourodine Bedoui, vient d'être rattrapé par de nouvelles accusations de corruption. L'affaire en question remonte à l'époque où il avait été à la tête de la wilaya de Constantine. Le prévenu a comparu, hier samedi 18 septembre 2021 dans la matinée, devant le juge instructeur du Pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mamed, à Alger. La comparution de l'ancien Premier ministre devant le juge est intervenue suite à une convocation qu'il a reçue par le biais de la Brigade d'Investigation de la Gendarmerie Nationale, rapporte le quotidien arabophone à Shorouk. Une convocation dont l'objet est lié à des soupçons de son implication dans une affaire de corruption qui remonte à l'époque, où il occupait le poste de Wally de Constantine. Le juge instructeur de la deuxième chambre du pôle pénal, chargé de l'affaire avait reçu le dossier préliminaire. Ce dernier avait été constitué par la Brigade économique et financière de la Sûreté de la wilaya de Constantine, chargée d'enquêter sur Bedoui suite à plusieurs commissions rogatoires émises par la Cour suprême. Les accusations portées à son encontre Pour ce qui est des accusations portées à son encontre, il s'agit d'un nombre de marchés octroyés, de manière douteuse et illégale à travers le gré à gré à des entrepreneurs qui ne remplissaient pas les conditions légales et les normes nécessaires à la réalisation de ces projets. Il s'agit également, selon des sources citées par le même journal, d'accusations liées à la dilapidation et détournement du foncier. Bedoui sera, en effet, entendu à propos des terrains à caractère industriel, qui avaient été cédés en violation de la réglementation et de la législation en vigueur. Ces propriétés de l'État ont été octroyées au profit de certains investisseurs fictifs, qui ont ensuite détourné ces terrains, en les vendant, ou bien en changeant leur caractère de manière illégale. Pour rappel, Nourodine Bedoui avait occupé le poste de Wally de Constantine et de plusieurs autres wilaya. Puis, il avait été nommé ministre de la formation professionnelle, dont Nasser Bouteflika, le frère de l'ancien président, était le secrétaire général. Ensuite, il a été nommé ministre de l'Intérieur jusqu'au 11 mars 2019, et premier ministre jusqu'au 19 décembre 2019. En Algérie, le journalisme engagé est devenu synonyme de terrorisme. Quatre journalistes algériens sont actuellement accusés d'appartenance ou de soutien à des organisations terroristes et font l'objet de poursuites, quand ils ne sont pas emprisonnés. Tous ont en commun de consacrer leur activité journalistique à la défense de causes qui dérangent le pouvoir algérien. Les journalistes Mohamed Mouloud, Hassan Bourras, Jamil Alouki et Saïd Boudour, Connus pour leur engagement en faveur des droits humains ou de mouvements politiques non reconnus par le pouvoir algérien sont depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités judiciaires. La multiplication des procédures de ce type a conduit, le 17 juin dernier, sept rapporteurs de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, à dénoncer l'utilisation d'accusations de terrorisme, pour harceler des journalistes et des militants des droits humains. Reporter sans frontières, RSF, adressé dans un communiqué le portrait de ces quatre journalistes. Mohamed Mouloud. Fonction, journaliste au quotidien francophone Liberté, membre du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC. Statut judiciaire, arrêté le 12 septembre à son domicile et officiellement placé en détention provisoire depuis le 14 septembre. Fait reproché, poursuivi pour atteinte à l'unité nationale... Publication de fausses informations, et adhésionne au mouvement du MAC, récemment classé par les autorités algériennes comme organisation terroriste. Contexte, son arrestation intervient alors que sept autres militants soupçonnés d'appartenir au MAC ont été arrêtés ces derniers jours par les services de sécurité. Hassan Bourras. Fonction, journaliste indépendant, membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et la DDH. Statut judiciaire. Arrêté le 6 septembre 2021. Fait reprocher, neuf chefs d'inculpation ont été retenus à son encontre, atteinte à l'unité nationale, atteinte à corps constitué, propagation de fausses informations, appartenance à une organisation terroriste, apologie, d'actes terroristes, complot contre la sécurité de l'État en vue de changer le régime, et utilisation de moyens technologiques afin de mobiliser des personnes contre l'autorité de l'État. Contexte. En janvier 2017, le journaliste et activiste des droits humains a été condamné à six mois de prison avec sursis, pour outrage à magistrat et offense et diffamation, suite à une interview de trois personnes dénonçant des faits de corruption dans la ville d'Elbaïa publiée sur les réseaux sociaux. Djamila Loukil, Fonction, photojournaliste pour le quotidien Liberté à Oran. Statut judiciaire, en liberté provisoire. Fait reprocher. Poursuivi pour complot contre la sécurité de l'État pour inciter les citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'État ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, enrôlement dans une organisation terroriste ou subversive, active à l'étranger ou en Algérie, et pour publication d'informations pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Contexte, Jamila Aloukil a couvert les manifestations du Irak, et travaille à médiatiser les problèmes liés à la situation des migrants en Algérie. Elle est aussi l'épouse de Kadour Chouicha, vice-président de la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme, et la DDH, également poursuivie, est en liberté provisoire. Saïd Boudour. Fonction, journaliste pour Radio-M. Statut judiciaire, sous contrôle judiciaire. Fait reprocher, poursuivi pour complot contre la sécurité de l'État, pour inciter les citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'État ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, enrôlement dans une organisation terroriste ou subversive active à l'étranger ou en, Algérie, et pour publication d'informations pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Contexte, Saïd Boudour est un journaliste et défenseur des droits humains qui travaille sur la corruption en Algérie. En juin 2018, il a contribué à révéler une affaire de corruption et de trafic de drogue dans le port d'Oran impliquant les autorités. L'Algérie figure à la 146 e place sur 180, au classement mondial de la liberté de la presse 2021 établi par RSF. Le pays a perdu 27 places depuis 2015.